Bon les amis, euh, en fait cette vidéo, euh, c'est par rapport à deux, deux, deux amis à moi qui font plus ou moins la même chose, qui, qui font la même chose que moi, on est trois, d'ailleurs on a le même symbole, le même symbole, euh, c'est le plus grand spécialiste du, tout ce qui est démonologie, paranormale monde spirituel, l'inframonde, le, sub, le monde euh, c'est des amis à moi, on parle on est trois c'est le plus grand spécialiste à part moi, qui se connaissent aussi bien ou peut-être mieux que moi, euh, peut-être euh, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est ce genre de choses, il a il vient de m'envoyer une, une notification pour une vidéo par rapport à une vidéo, euh, et là je vais vous montrer, c'est mon ami, la chaîne... Moi, c'est Dracos, Metaverse, CCTV, ma chaîne YouTube. Notre, mon, notre ami, mon ami ici, c'est Dark Ghost. Euh, Dark Ghost, et en fait, il y a aussi Tim Morozov. On est trois. On échange beaucoup d'informations entre nous. Parce que... C'est comme ça qu'on apprend. Il a, il vient de m'envoyer cette vidéo. J'essaie de cadrer l'image pour que vous puissiez voir bien. Mais c'est dur de cadrer l'image parce que c'est l'écran. Avec écran, je suis en train de filmer dans un écran de l'ordinateur. J'ai mis la légende en français, les amis. Et là, euh, je vais démarrer. Vous allez... qu'est Attends, on voit le titre déjà. Déjà le titre. Qu'est-ce qui se passe après la mort Expérience avec des miroirs Il EGF. L'Ugayef. Il y a plusieurs sortes d'Ugayef, en fait. Il y a plusieurs mécanismes d'Ugayef. Et là, je mets la légende en français, les amis. Je mets Start. À la après la mort. Je vois pas le surtitre, titre excusez-moi, mais je vois pas le sur-titre. Attendez, je mets en arrière. Ouais. Oh là là là. C'est bizarre hein, les amis. Ce qui vient de se passer c'est bizarre. Période. Переход Période. On est trois, on fait une trinité Vers un autre monde Vous voyez les amis Vers un autre monde Où est-ce qu'on va après la mort Qu'est-ce qu'il dit On va, l'esprit l'a dit on va dans un autre monde. Et là, je vous remets parce qu'il y avait la le fameuse.. Euh, attends, je mets. Clairement. Dans un autre monde, il a dit clairement. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi les amis. Je m'excuse. On échange beaucoup d'informations, on a le même symbole. Et Il a porté des modifications sur l'appareil. Vous voyez le micro là, ces modifications. Ça commence à s'agiter. Ou peut-être c'est une autre, une autre entité. Peut-être il n'y en a pas une, il y a plusieurs. Au moins deux, trois. C'est logique d'ailleurs. Il y aura au moins en deux, trois. Au moins deux. Non, Mon ami Dark Ghost, vous voyez le symbole On a le même symbole. Il euh, y a Tim Mozorov, la chaîne. Tim Mozorov, la chaîne Dark Ghost la chaîne Dracos Metaverse cctv Je Bon je croyais quoi je vais mettre en arrière C'est bien là replay je mets replay les amis Malie les amis les copines, les amis. A Attends, j'ai pas mis assez en arrière. Attends, j'ai pas mis assez en arrière. куда попадает душа человека после смерти. Семьярь. В другом мире. Семьярь и после трансформации в другом мире. La bougie, c'est... Euh, vous avez vu la bougie Il y a l'astuce, la bougie, c'est pour, pour ça qu'on met toujours une bougie. Une bougie... Euh, en fait, une bougie, c'est espèce d'un détecteur. Transition après la mort, il y a une transition après la mort. <coughs> Francis. Je vous dis que la mort, ça n'existe pas, les amis. La mort, ça n'existe pas. En fait, je ne veux pas entrer en détail, mais bon, c'est une dédicace Ça, c'est une bonne, une bonne question. Je pose souvent la même question. Vers un autre monde. Bon, les amis, je vous laisse avec mm -hmm. la famille des no nécromanciens. Le nécro-frère Dark Ghost, Timorozov, Hydracos. Bon, les amis, en restez en paix. Restez en paix et regardez ce qui se passe dans cette monde. On va voir ce qui va se passer dans cette monde. Un signal, c'est la bougie, vous savez, il voit à travers la bougie. La bougie, comme je dis. Vous voyez la bougie C'est pour ça qu'on a toujours une bougie à côté de nous. En fait, c'est un détecteur c'est plusieurs choses en même temps. Se -il? Il a attendu qu'il rebobine la, la, pour écouter, pour faire ce qu'il vient de faire, ce qui se passe dans ce monde. Il a attendu, une fois qu'on a, qu a entendu, c'est là qu'il s'est passé. Bon, oui. les amis, ça l'énerve les questions, ces oui. questions. Restez un peu les amis, pay amour, à la prochaine vidéo.